Ok, wow. ok, hey, j'ai vu 50 abonnés Mais alors on fait la fête j adore j adore 5. 5 donc, j'adore quoi? Merci à vous tous pour, pour vous 50 abonnés. Merci, ça fait vraiment chaud au cœur. Euh, le 50 e abonné, il s'appelle Lucas Fumberger. Allez voir son compte Instagram qui s'appelle Lucas Fumberger comme son nom et son prénom. Je fais une dédicace pour mes potes. Il s'appelle Maxime, euh, Miline Dablaise, euh, Sébastien Arziman, Osan Gayo, Tommy Tomaszewski, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle La Résistance 2.0. Il y a 9 abonnés, il débute. N'hésitez pas! à aller voir sa chaîne notamment qu'il a 200 vues sur une vidéo et que là a carrément l'écart euh... hop c'est beaucoup pour mes 50 abonnés j'allais faire un projet futur Je suis de retour. Coronavirus, j'allais faire une vidéo avec un pote, et eh oui, mais vous inquiétez pas, dès que le confinement se déconfinera, on fera renouveau des projets futurs et des vidéos de surprise qu'on allait faire. J'allais aussi partager mon extrait de chansons, mais un petit extrait, quand je dis un petit, c'est 10 secondes. Une vidéo très courte, clairement très courte. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que que ça n'hésitez pas à vous abonner et tout ça. Je vous dis un ciao. Ouh et je refais la taf. <t 'en>